Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la masse et au volume mais pour commencer une petite expérience donc voici un morceau de bois, une vis et un récipient d'eau donc si je mets le morceau de bois, il flotte si je mets la vis, bien sûr, vous, vous doutez, est coule. pourtant le morceau de bois a à peu près la même masse que la vis alors pourquoi pourquoi il y en a un qui coule tandis que l'autre ne coule pas On va commencer par quelque chose d'assez logique. Le fait qu'il y a proportionnalité entre la masse et le volume d'objets constitués d'une même matière. Quand on y réfléchit bien, c'est assez logique. Si je prends deux fois plus, euh, d'un volume deux fois plus grand de quelque chose, ça sera deux fois plus lourd. C'est proportionnel. Par exemple, si je prends un gros morceau d'un mètre cube de béton. C'est extrêmement lourd, ça pèse 2300 kg. Bon ben, si je prends un morceau 10 fois plus petit, au lieu d'un mètre cube, 0,1 mètre cube, ça pèsera donc 10 fois moins, soit 230 kg. On va donc pouvoir définir la masse volumique. C'est le coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume. Très important de noter cette définition. Pour le symbole, on utilisera la lettre grecque ρ, qui s'écrit comme un P arrondi, comme vous pouvez le voir ici. Et la formule très importante à connaître par cœur pour ce chapitre, c'est ρ égale m sur v, ρ, la masse volumique, c'est égal à la masse en kilogrammes divisé par le volume en mètres cubes. Donc si la masse est en kilogrammes, le volume est en mètres cubes, quelle va être l'unité de la masse volumique ρ, comme c'est la division de l'un par l'autre C'est très facile, c'est en kilogrammes par mètre cube, avec la barre qui symbolise la division. Si on reprend l'exemple de notre béton, on a dit que sa masse était 2300 kg, son volume 1 mètre cube. Donc 2300 kg divisé par 1 mètre cube, ça fait 2300 kg par mètre cube. Et ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est que n'importe quel béton, n'importe où sur Terre, fera toujours cette masse volumique. Enfin, on va conclure avec l'adjectif qui correspond à avoir une grande masse volumique. Quelque chose qui a une grande masse, c'est lourd. Quelque chose qui a un grand volume, c'est grand. Quelque chose qui a une grande masse volumique, c'est dense dense D-E-N-S-E. -E. Par exemple, si un kilogramme de plume est aussi lourd qu'un kilogramme de plomb, par contre, le plomb est beaucoup plus dense que les plumes. Pour avoir la même masse, il faut un volume beaucoup plus petit, ou alors, si on a le même volume, dans ce cas, le plomb est beaucoup plus lourd. Si on revient à notre expérience du début, on va pouvoir expliquer maintenant pourquoi le bois flotte tandis que la vis a coulé. C'est à cause de la masse volumique. Le bois a une masse volumique plus faible que l'eau tandis que le métal de la vis a une masse volumique plus élevée que celle de l'eau. Le bois est moins dense, c'est pour ça qu'il flotte. La vis est plus dense que l'eau, c'est pour ça qu'elle coule. C'est un peu le principe qui permet de comprendre également ces thermomètres que vous avez déjà peut-être vus, qui ont des liquides et qui indiquent la température en coulant ou en flottant. Voilà, dans tous les cas, n'oubliez jamais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.